Est-ce que c'est mon qui mourit qui a fait louange Non, c'est pas le monde qui mourit. Mais c'est nous les vivants. qui a célébrer mon Dieu. à garder. Entrez dans cette porte avec des cantiques. Dans cette porte avec des louanges. célébrer Et bénissez son nom. Car sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération. En génération. Amen. Santa et celle, Seigneur. Retez campé, nous sensé pour nous faire ensemble avec le Somme 103. Assoyez à cette dixième soirée de gloire, nous. Côté bon Dieu, nous avons neuf soirées extraordinaires déjà. Et assoyez à, sûrement, il des choses extraordinaires pour l'église. Dans même qu'il a disposé cœur pour recevoir tout ça, bon Dieu, pour à la gloire de Dieu. Et pas mmh. qu'il y ait un trouble, pas qu'il y ait un distrait, pour passer un moment de qualité dans la présence. Somme 103. À ce à ces dixième soirée c'est santé divine. C'est dixième soirée, c'est pour le mois d'octobre. Nous allons intercéder, nous allons commander le mois d'octobre. C'est santé divine.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 dans tous les lieux de sa domination, mon âme. Oh, m'sant si vous me dire à à mon âme. Et ce qui a commandé l'amour moi le pour bénir l'éternel. Et ce qui a commandé la vie pour le bénir l'éternel. Et ce qui a commandé l'esprit pour le bénir l'éternel. Et ce qui a commandé corps. Pour bénir l'éternel. Oh, pas bah qu'il y déconnecteur des connecteurs de présence, Seigneur soyez Pas bah qu'il y des connecteurs de présence, Mette soyez! Soya. Commandez l'amour, commandez la vie. Commandez l'esprit pour bénir l'éternel. Commandez pour bénir l'éternel. Commandez pour bénir l'éternel. Commandez pour bénir l'éternel. bénir l'éternel. Pas quitter Oh, non, puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Levez demain. de va aller, êtes les au Papa a c'est dixième soirée de gloire, nous Nous venir pour nous faire une manifestation visible de gloire, de présence si Déjà, nous invitons Et nous désir tout moment que nous prenons passer là, spécialement à vous Et déjà, nous souhaitons bienvenue avec Trinité, Bienvenue avec Trinité, Bienvenue avec Trinité, ya, bienvenue avec Trinité, ya. Seigneur, Assoya nous ne pouvons pas les rater un moment. Nous ne pouvons pas les rater un sa prafette, dans cette fête, dans l'espace Et déjà, nous lier toutes les forces des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit mauvais, nous lions dans l'espace au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et quel que soit l'esprit démoniaque, qui n'a pas le dessus, nous lié yo et nous, là, nous avons fait même au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Nous marions tout homme fort au nom de Jésus-Christ de Nazareth Et avec autorité puissante nous marrons le serpent ancien au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Tout esprit, Erzuli, Freda Grande Brigitte nous marions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth les trois femmes d'Égypte. nous marrons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'on y a déclaré, C'est pour présence mon Dieu. atmosphère là. C'est pour le atmosphère là. C'est pour le l'atmosphère atmosphère là. C'est pour le l'atmosphère atmosphère là. C'est pour le l'atmosphère atmosphère là. Oh nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, n'a qu'on a même point pour contrôle. Vous va sceller atmosphère là afin que adoration qui va monter à même même prière qui va monter à vous même enseignement, yo, yo tout, yo va monter devant le trône. Merci, Père, au nom puissant de Jésus, que de Nazareth. Amen. À Soya, nous gagnons adorateur qui est très spécial, qui est avec nous dans Kaila Et c'est lui-même qui gagne l'honneur pour le capable mener nous à travers l'adoration. Donc, eh, ainsi en signe d'honneur, on a demandé l'église capable de camper. Nous demandé l'église pour camper comme principe, met au camp va pas met au chita, tant les va mettre au chita. Amen. Des avons dit que nous avons votre que nous avons dit que nous avons acclamez que nous dans la vie, frère, Delima Jean-Yves. nous acclamer le très Poussez vers l'éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'éternel est Dieu, c'est lui qui nous amène et nous lui apportons nous sommes son peuple, alléluia La gloire des Dieu est là, la chéquina des dieux l'ila. là, est-ce qu'on a faire des cris de joie Est-ce qu'on a faire des cris de triomphe les cris de salut, c'est l'heure de l'état des justes. Oh, Alléluia! La voix de l'éternel manifeste sa puissance. La voix de l'éternel. Aïe, aïe, aïe, aïe. levez vous la voix de l'éternel manifeste sa puissance. La voix de l'éternel est élevée. Alléluia! frappez frappez Alléluia! Alléluia! Disposez l'esprit au disposer cœur pour bénir ensemble avec moi. C'est une atmosphère comme ça. L'esprit de Dieu te descend. Au jour de la Pentecôte. Et à soi il y a des bagaille qui va le fête dans la vie. À soi, a, besoin de rencontrer l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est là. On a besoin de quitter, convaincre la vie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lever Oh my God. Merci Père pour la présence est là réaliser quel que soit ça ou ta gain, dans vie, ça, ou pas de jamais satisfaire. Je ah. réalise, que soit fortune ou ta capable de posséder dans vie, ça, Alléluia. ni pas capable de satisfaire. Yes. Ou a toujours gagné tout vide dans la vie. Mm -hmm. Alléluia. Mais le monde qui être capable de satisfaire, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on a lever mais Alléluia. Hallelujah. Mm -hmm. Oh, Yahweh. Mm -hmm. oh, you know we're not satisfied. Jésus, Jesus, Jesus, keep our séché Richesse non, mon ça, pas satisfait. Oh, Jésus, c'est qui, pas de jambes séchées. Est-ce qu'on a dit ça? Oh, y'a, oh, y'a, non, mon ça, pas de Eh, Jésus, c'est sous ce qui, pas de jambes mon ça, pas satisfait, dis ça. Relationnant, Moussa, Dans mon sortir. Jésus, Jésus, c'est. Connaissance, connaissance, eh. Connaissance, connaissance non, Monsa. Jamais. Mon Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus oh, oh, yeah, oh, yeah parle ah Il va me satisfaire Il va me capable de satisfaire, Yahweh Jésus, c'est qui Et puis dans la passer <kamita>. pour vous dire yeah, Présence sous, yeah. présence sous, présence Yes Est-ce qu'on a dit ça? Présence sous Yahweh, présence sous Yahweh, présence sous oui. Est-ce qu'on a levé mon boutique présent sous chilo? Yeah, yeah. présent, oui. présent. Oui. sous satisfait non mais Présent sous Yahweh, présent sous Jésus, présent sous, présent sous, satisfait. <métitérise> On y s'est mon satisfait. Est-ce qu'on commence ce qu'on Jésus, c'est, c'est, <métitérise> <Bel -Kaïne -Mont> <métitérise> Belle caille mon Jésus, Jésus, Jésus, c'est. Jésus, c'est Présent sous, présent sous, présent sous, présent sous. Chantez, présent sous sous satisfère Ramassez force vous dit présence yeah, sous Yahweh eh, présence oh, yeah, sous Chiloé présent Alléluia en y est pas capable satisfou Présence sous présence sous présence sous présence yeah. sous Alléluia! Levez-moi pour dire ça. Tout président, tout c'est. Tout président, c'est. Par l'ambi. Levant ta tosse, manos. Yeah. Tout présent. Alléluia! Hey, tu tout tu presences, hey. eh. Hey, tu presences, tu Eh, si presences, hey. tu presences, hey. tu presences, tu presences, tu tu tu tu tu Ma j'ai ma jester. Est-ce qu'on a dit ça matin Ma majesté. majesté. majesté. majesté. majesté. majesté. avec tout. tout Majesté. Oh. Majesté. Faut-il que ça dimension dimension, Majesté. Majesté. Ou en pardon, le roi. Ou en Jésus-Christ. Son nom est au dessus de tout le nom. Majesté. Majesté. Majesté. La chèque qui n'a de Dieu est ici. Ma, eh, ramassez MAJESTÉ majesté, majesté, ma, le majesté, avec la sou, eh, avec la sou, acceptez-vous, songez et étoilés, vous songez qui Je ne veux pas que tu ne fasse pas la Je pas que je ne fasse la oui, à la majesté. Chante majesté. Qui te laisse vous connecter. Qui te laisse vous dédier souffler sous la rue à Avec grâce. Avec grâce. A de l'ouvrir. Yes. Même je t'ai pas pardonner. Je vais Moi, des qui Moi, je me justifié. Oui, relève majesté. J'ai majesté. Oui. Ramassez force, vous dit Majesté Majesté le Majesté Dieu est esprit Et il faut ceux qui l'adorent L'adorent en esprit en vérité Comme même qui voulaient adorer pour dire en esprit en vérité Est-ce qu'on a levé mon monde pour dire ça majesté. le majesté. majesté Oh oh Dis avec grâce sou. Avec grâce ou accepté. Chamie, ya. Chamie, ya. pas pardon. Oh, vous savez, un jour, pardon, Seigneur. Même Même je t'es pardonné. Même dit merci. Ou merci. Même merci. merci. merci marchez vous Majesté est Oh Elle est vous marchez Est-ce qu'on a vous marchez vous marchez vous I love you Forever I love you forever Jesus I love you Forever I love you forever Let's go I love you I love you forever Yes! I love you I love you forever I love you forever A mon I love you forever I love you ça, il I love, love, love, yes. yes. <laughs> love... C'est les mêmes qui marchent Mwere <tries> mel Yahweh! pour tout temps, pour tout temps, pour tout temps, pour tout temps, pour tout temps, pour tout temps, pour tout temps, ma série pour tout temps, ma série pour tout temps. Et yeah. hey, t'es pour toujours, t'es amoureux pour toujours, t'es amoureux, yes, yes, alléluia. C'est la présence de Delilah. T'es amo t'es amo, Seigneur. Te te no elle te te te te siempre, siempre, te te a dit comme Seigneur. Il des pour tout temps Alléluia Alléluia Alléluia Quittez-moi là, quittez-moi Yeshua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 Yeshua Yeshua Yeshua ah, ah, ah, ah. Ah, ah, ah, ah, Tuyo Hey! Tuyo es el reino Tuyo el poder ah, Es tuyo. Es, tuya. es la gloria Por siempre amén Tuyo est-ce que le monde le le monde Yeshua. <t 'o> Yeshua. Ah, Yeshua. Yeah. Yeshua! Yeshua! Yeshua! Yeshua! Qui de genoux? Qui de Oui! Yeshua, Yeshua oh, Yeshua devant, lève les vous à l'éternel mains, à l'éternel mains, lève les mains, lève les mains, lève Yeshua. Yeshua lève uh, uh, uh. Levez ah ah ah ah Yeshua, oh, And of thousands, and of thousands, my beloved love it is the most beautiful and of thousands and of thousands Yeshua Nam it on the wall me to the wall Yeshua, Yeshua. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Yeshua, Yeshua. Acclamez la présence de toi qui est là. vraiment, vraiment. Bye, bouteille, au blâme royal. Yeshua, Yeshua. Yeshua. Ah, Yes! Ah, ah, ah, uh, Yeshua Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yes, eh, tuyo es el reino, elle poder es, tuya, es la gloria. Tuyo, es el reino, Lorsqu'on a pas le Seigneur, en esprit, en vérité, ou bien attirer avec gloire, ou pas dans le parvis encore, ou dans les lieux très et à soi, on a besoin quelques qui ont besoin d'un lieu très ensemble avec moi pour lever deux mains en l'air. Vous pour me dire, ou qui remènent. Où qu'on si m'a passé ensemble avec vous S'il n'y a pas qu'aveu, ta faute t'a gêta coulé avec moi déjà. Elle m'a a ta faire pour le détruire. Elle m'a a ta faire pour le détruire. Pour finir avec la vie. Pour finir avec la famille. Mais c'est parce que Jésus est là, le feu de il est ensemble avec vous à soi. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, ouais. mon meilleur ami. Yeah. Mon nanga ya mort akuti ma sangana fomia mon zambé nabete lori solo ya camarade nanga azaraka du la kadi de te, akuma a koumanaya fami Il est mon meilleur ami son nom fait jésus son nom fait jésus Jésus Jésus. Est-ce qu'on pour vous dire ça? Mon meilleur ami, Mon meilleur, c'est lui même -ce qui va jamais quitter. il va jamais il va mettre ton il va mettre dehors. C'est ma il va mettre dehors. Eh, mon meilleur ami, parce que lui il va mettre dehors. C'est lui il va mettre il va pas arrière. il, il va il il Yes. Là toujours avec moi. mon meilleur ami. L'aurais-je oublié ça hey, mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Yes. yes. Hey, mon meilleur ami. mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Maman, tu mon mari, tu as quitté. J'ai su que je m'abandonne. Mon meilleur ami, dis ça. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Je suis mon meilleur ami. Yeah. Mon meilleur ami. Yeah. Mon meilleur ami. Il portait la guérison. il la paix. Yes. il la joie. Yeah. Mon meilleur ami. Pas fatigué pour dire ça. Eh. Mon meilleur ami. Yeah. Embrassez Kato. Embrassez Kato. Embrassez hey. Kato. Eh. Yes. Jésus, mon meilleur ami. Yeah. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami, Jésus. Est-ce qu'on a mon Oui. Où sont les à Vous soyez Où sont Lorsqu'on porte quoi à cette crise? Ou songez son cigarette qui était nommé? Songez, <rire> <mon meilleur ami, rire> songez. Yeah. <t 'en> yeah. La roi de Dieu est là. est là. Mon meilleur, merci Jésus. Mon meilleur, mon meilleur, mon meilleur. Sa gloire est là. Sa mère nous touche. Sa mère nous touche. Bataille avec. Sa mère nous touche. Sa gloire est là. Oh. Sa main nous touche, yes. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son action est là, son action est là. Sa main nous touche. Oh. Sa main nous touche. Sa puissance est là, sa puissance. Yes. Sa gloire est là, sa gloire est là, sa main nous touche. Soyez bénis, soyez transformés, soyez édifiés. Sa gloire est là, sa gloire est là, sa gloire est là. Sa main nous touche, sa main nous touche, sa puissance est là, sa puissance est là, yeah. Ça met nous oh, sa oh. main nous touche, sa main nous touche. Attendez l'esprit de Dieu prend Ezekiel. Viens, allez, nos valets se avec lui. Il dit Ezekiel, qui sont ce Ezekiel dit Nous voyons un paquet de des Alléluia. Il dit Ezekiel, on va souffler sous ce sens-là. Alléluia. On va prophétiser sous ce sens-là. Pour aller chercher, pour aller on pour aller chercher. Et puis, il y a pour prophétiser sous la vie. Eh qui moi L'Esprit de Dieu est là. Qui cadeau soya? Oh my God. Qui t'aimons? Il est. est là. Sa belle eh. Son amour, son amour est là. L'esprit de Dieu a localisé au Kogna même. mettez la joie dans le cœur. Nous bon, dit que vous, jeune fille, qui êtes chagrin. la mettez la joie dans le cœur à soi. Mais la touche, mais la touche. Yes. Là, c'est la joie qui a perdu cœur même. Yeah, sa gloire, sa gloire est là. Sa hey, hey. main nous touche. Yeah. Son option, son option est là. Ça son option est là. Sa main nous touche. Si c'est la dernière fois, sa gloire sa gloire est là il est là et nous fait sentir sa présence sa eh. gloire eh. sa gloire sa gloire sa gloire est là Sa main nous touche Sa main nous touche Sa main nous touche Sa gloire est là Sa puissance est là Son action est là Il est là pour toucher Il est là pour toucher Il est là pour toucher touché est-ce que vous le recevez toucher à soi même jeune sa mariténa te recevez voyons bagaille dans jésus femme ça te recevez bagaille est-ce que le est-ce que, Est que le recevoir? oh oh oh santo et oh Bienvenido, Espíritu de Dios. Cenáis el lugar, cenáis el lugar, cenáis el lugar, cenáis lugar. lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios. Je souhaite le à Soya, bienvenue, de Dieu, je m'aime, je luna, chena m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je je je ne la Bienvenido Espíritu de Dios. Bienvenido, Espíritu de Dios. Genal, Je est ce lieu. Je n'aime jena jena Je ce lieu. Je est ce ce lieu. ce je n'ai, ce le cas. n'ai, ai n'ai Je n'ai je n'ai je n'ai. Je Está that he? El Espírito de Dios. Lila Swaya. Está that he? El Espírito de Dios. Tienais de Luda. Tienais de Luda. Is that he? One more time. Está that he? El Espírito de Dios. Está that Está Is et l'esprit de Dieu, je n'ai je n'ai ce je n'ai ce la propre soyez. la, la propre la ville, qui te l'a pris espace. je n'ai je n'ai je n'ai je n'ai je n'ai je n'ai je n'ai je je cena este lugar cena este lugar cena este lugar cena este lugar cena este lugar cena este lugar cena este lugar Con tu présentes ton Con tu gloria, que une fois en sur chaque vie, sur chaque ce moment, Seigneur, te le Je nais nice te lukah Je nais nice te lukah Spirit, come Fill me up Till I overflow High one, I want, oh High one, I want, oh Fill me up till I overflow. I wanna wanna over. I wanna wanna over. Fill me up till I overflow. I wanna wanna over. I wanna one over. Time. Fill me up till I overflow. I wanna want over. I wanna one over. feel me till I overflow. I wanna want overflow. I wanna want over. over. Feel me up, feel me up. Still, I overflow a flow. I wanna wanna say, feel me up. Still, I overflow. I wanna flow. I wanna want, I wanna want, Fill me want. On the floor. I wanna one overload. Seigneur, on voulait remplir non. Papa, papa, papa, pa. remplis moi, remplis moi. Jusqu'à ce que moi voulais. Moi le Seigneur, remplis moi. Jusqu'à ce qu'elle me débandait. Jusqu'à ce que vous envahiez un dame, moi je rempli, remplir moi. Moi je c'est la plus Jusqu'à ce que... Papa, moi je le remplir moi. je le Levez-moi la distraction. Si vous voulez le remplir rempli là. Jusqu'à ce que me débordiez. empli seigneur rempli seigneur rempli seigneur Shem Senor, Shem Senor, Ooh, Senor, tocar Senor, Ooh, Senor, Ooh, Senor, Shem Senor, Shem, Shem, Shem, Shem. Thank you Tu hey, Amen, J'ai monté du lit au soir, Nous voulons vraiment du temps, non seulement pour exposition, pour l'appel de Dieu, pour qu'elle prie. On de l'église qui va camper en signe d'honneur à Soya. Praise God. Amen. Tout l'église qui va mettre debout, c'est le moment opportun. C'est vraiment le moment pour qu'appartenait l'homme de Dieu à qui prend le palais avec moi. Il y en a quand même, acclamez les présences dans la vie, l'homme de Dieu. Acclamez le pifo, acclamez le pifo. Acclamez le pifo Allez. Ce faut acclamer le Seigneur, plus c'est ça Levez des mains au côté Levez des oui. Balancez-le devant le Seigneur Balancez-le devant le Seigneur Seigneur merci pour ta présence oui, Merci soir. pour l'esprit oui. Merci là. pour l'esprit Merci pour ça, ça, ça faire Merci pour oui. ce que tu as décidé de faire Merci pour ce que tu as décidé de faire Merci pour ça que vous décidez de faire un soya. Merci pour ce que vous décidiez de faire cette nuit. Te pedimos que tomes un control 100% en ce espace. Là. Et que l'Esprit ou l'Iva move dans ce espace. Là. Que tu espíritu se mueva dans ce espace. C'est comme ça nous prions. Oh. C'est comme nous prions. Dans le nom de Jésus. En le nom de Jésus. Lève des mains devant mon Dieu. Ase les deux mains en Dieu. Oh saint Esprit. Gracias, Espíritu Santo. Oh saint Esprit de Dieu. Saint Ce soir, nous plus. Nous te queremos más, anhelamos más. Besoin plus. Nous más. voulons plus. Nous avons plus. Nous más, deseamos más. Besoin plus. Nous avons plus. Nous plus. plus. Nous on plus. Nous Nous Nous plus. J'étais dans la chambre de prière à prier matin Et en ma habitation toute journée à prier pour l'activité J'ai une Il y a une des choses que Dieu m'a dit Au cours de, el de la prédication Au cours de la prédication décidé guérir un peu le monde Dieu a décidé de beaucoup de Ma encore. Dire au pour cours de, de, prédication, de la prédication puisque la soirée c'est une soirée santé divine que esta noche, es una noche de pendant que j'étais dans ma chambre de prière que en mi de oración, et Dieu lui dit et Dios me dijo, a soya, esta noche, il décide de guérir le monde. A de a il de a parlé de guérison on va sanidad, parler de ni guérison physique a, no, de Ni guérison spirituelle y Et c'est quelqu'un qui peut pour ça hay gente, hay gente Si eso, vous pouvez pour ça, asseyez acclamer le Seigneur Si vous êtes prêt le Seigneur Mientras que vous êtes acclamez nous pour nous parler sur le mois de Cette nuit, parler sur mois d'octobre et l'ange de l'Église était déclaré, mois octobre, c'est mois de santé divine. d'octobre est de la Est-ce qu'il y a un monde capable de dire avec moi santé divine? dis que fort santé divine. Dilo más fuerte, sanidad divina". Hier soir, nous pris les pour nous te parler de accouchement. Anoche, el para hablar, de, de la luz. qui a été béni hier soir. Et moi crois que bon Dieu était enfanté hier, et que Dieu embarrassé hier. dans le nom de Jésus. Puis mois de septembre dans la coucher en le nom de Jésus. cette soirée santé divine. nuit la nuit de la divine. Je veux que l'esprit cette nuit Parce que les mm -hmm. gens qui sont spirituels peuvent sentir mouvement de l'esprit dans que, que son un esta esta noche. Nombre chapitre 21. Allez, 21 Nombre chapitre 21 Numéro chapitre 21 Ma bonne habitude ça Les darei, alléluia, sa costumbre Depuis nous voyons un homme de Dieu déclarer le texte libre Il dire n'y a pas besoin même temps de lits nous camper camper Alléluia, quand un ungido de Dieu Les dit el le texte qu'il va compartir avec vous Non esperen, Qu'il veut que se ponga sobre sus pieds Simplement, se sobre okay. sus ses pieds Verset 4 à 9, m'applique au pour le nom de Jésus Verset 4 en adelante Il partit de la montagne de Or Par le chemin de la mer rouge pour contourner le pays des Doms. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez fait monter hors d'Égypte Pour que nous mourions dans le désert. Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Et on dit avec même serpent brûlant. quemado, il mordit le peuple et il mordit beaucoup de gens en Israël. C'est qui dit, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre Dieu, contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent Des Il y a un monde qui a moi un serpent et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordi par un serpent. Et regardait les serpents. Les serpents des reins conservait la vie. Parole du Seigneur. Jean chapitre 3. Juan chapitre 13. Verset euh, 3 à 14. Verset, chapitre 3 verset 14 à 15. Il dit. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Il faut que, Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé Afin que Quiconque croit en lui ait la vie éternelle Bien, bah, c est, c est ça. Merci beaucoup Kababchita. pour une Ok Soirée ça c'est soirée de santé divine noche, c'est une de sanidad divine On ne peut pas parler de santé Sans qu'on ne parler de maladie pas de de Tout d'abord, il y a un monde qui a besoin de santé, c'est parce qu'il est malade. Certamente, il y a quelqu'un qui a besoin de santé, c'est parce qu'il est malade. Et lorsque il un malade, c'est un monde qui a besoin de santé. Puis, malade, besoin de santé. Tout d'abord, nous connaissons plusieurs types de santé. Nous savons, nous connaissons plusieurs types de santé. Qu il y a la santé physique, il, il, il y a la santé spirituelle. Et c'est ça nous capable la santé divine. Si nous faisons un parcours scientifique, scientifique. Si nous faisons un parcours scientifique, c'est si une scientifique. Si nous un scientifique, si hacemos, un scientifique que les hommes avec une certaine connaissance, con Nous arriver à façonner des médicaments. Pues de Afin que lorsque vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. Al utilisez un pile de choses pour faire des médicaments. Para, para Et ou même, les malades malade ou obligé à l'hôpital. Pues, Chaque qui a l a l nous habitué à l'hôpital, n'est-ce pas? D'une manière ou d'une autre, nous chaque qui a nous habituons à ou autre, hemos ido al Mais un mot, mes bien-aimés frères et soeurs. Pues, Lorsqu'on parle de maladie. Quand maladie. Maladie, prennent naissance à cause de péché. Su à causa del Parce que avant l'homme ne du péché. Parce avant, l'homme peut-être péché, peut maladie. Que l pécara, no et lorsque je parle de maladie Je parlais de maladies physique et spirituelle Parce que lorsque Dieu a fait l'homme Dieu a fait une créature qui extraordinaire L'homme n'est pas habitué malade No, no, no enfermer, et l'homme est es là pour te vivre éternellement, éternellement. Mais la Bible dit, la Bible dit si, Lorsque l'homme fait un péché L'homme arrivait comme malade physiquement a Et l'homme arrivait comme malade spirituellement Ça veut dire code d'entrée de maladie de de la Même si le physique est spirituel des péchés. De, de, de, de et c'est ça qui fait mes bien-aimés frères es et sœurs. Il a qui sont malades physiquement. c'est pas parce qu'elles ne pas pas un bon traitement d'école. Mais c'est parce que cuerpo. nous avons péché dans la vie. Parce que péché en réalité, il n'y pas porte avec un pile de maladies. Qu qu ou quand on sait que votre fait mal. Ou quand on sait que l'infection. La pensée, c'est bien traité ou pas bien traité pour autant son péché que vous l'avez. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Lorsque l'homme finit péché, l'homme maintenant qu'a mouru physiquement. L'homme peut mourir physiquement et l'homme peut mourir spirituellement. et l'homme peut mourir éternellement. l'homme peut mourir tout ça vient de son péché est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire avec moi péché dis si avec moi péché dans le texte que nous venons de lire de la Bible racontait l'histoire histoire de peuple la Israël pendant es que le peuple Israël était dans le désert Mientras que el pueblo la Bible dit que le peuple d'Israël arrivait dans une phase où il murmuré dans Je dis Moïse, nous en Moïse nos va, Je dis Moïse pour qui Je dis Moïse pour Parce que nous traînons dans le nous sommes fatigués avec Fatigado, nous sommes fatigués, fatigués avec, avec telle nourriture. En Égypte, nous mangeons bien. bien. Malgré Et que, te que nous de souffrir. Mais nous qu'on bien. Nous Nous Nous a Nous Nous mal. Nous faisons Nous dans qu'on Nous Malgré que Dieu utiliser Moïse pour faire des miracles et prodiges en Égypte. peuple toujours ingrat. Le peuple n'est pas reconnaissant no, no De sa bon Dieu fait devant de que Malgré bon Dieu, font la main devant eux Ils n'ont pas pensé que bon Dieu qu a no, que Et la Bible dit, le peuple a commencé à pleurer. Et la Bible dice, y a y a dit, le Moïse a fait nous en Aleluya, dijeron a Moïse lo que nos hiciste, no Y también. la Biblia dice: Mientras que el pueblo murmuraba La versión de Luis, la, la versión de Luis, de Luis nos dijo. Vamos a buscar lo que dice. Ok, verso Luis en 6 dit en l'éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants envio, alleluia, entre pueblo, serpientes ardientes. Mais j'aime pas la version 8 secondes no la, la version de Théryong dit l'éternel permettra à des serpents, de les, de, de, de serpents brûlants de les mordre. La, la, la version de dit que Dieu envoyait serpientes, alléluia, ardientes. Dire, dire, dire, la version Dr. dit, l'Éternel permet, permitio, que des serpents viennent morder, que serpientes viniera mordre Chaque, chaque serpent Cada una de la persona que serpiente mordiera, yomui, mais à cause qui ça qui permet que mon Dieu permette ces pains yo? viennent morder le peuple d'Israël C'est lorsque le peuple a commencé à faire ingratitude, il a commencé à créer incrédulité devant mon Dieu. Parce que l'incrédulité qu'elle pauvre impensable comporta de manière ingrate et a falta que incrédulité et ingratitude Incrédulité et ingratitude alléluia. A cause de ça, A cause este pecado, bon Dieu permet, Dios permitió Que sepio, Que les serpientes al Vaya a morder Ça veut dire pas Pour y Que ce qui a Que les serpientes Les C'est Se le péché. Fue el pecado. Bon Dieu permit que les serpents nous peuple a commencé a à pécher devant vous. Et La Bible a dit. Lorsque Dieu gardait a tout le tout peuple a mouru. Pues le peuple a fini de côté Moïse? Et le peuple Il dit à Moïse. Moïse prie. Moïse, s'il priez, bon Dieu. À la éloigner de nous. Alléluia. Que, que, para que se alejen de nosotros. Estas serpientes ardientes. Y la Biblia dice: Moisés bon oró bon a Dios. Bon a Moïse, y Dios le dijo a Moisés: No hay problema. Fais un de Haz un serpiente aleluya, de bronce. Y ponlo, en Colócalo encima de un árbol un serpent mettait sur un bois. de un árbol. Chaque mon serpent brûlant mordé cada persona que el serpiente ardiente de muerte. De garde Al mirar solamente el serpiente de bronze seront sanados. Alléluia. dit Moïse. Moïse fais un serpent de serpiente de bronze Chaque serpent brûlant mordé Cada persona que el serpiente al día de, de bien muerte bien, Solamente miran al serpiente de bronce Y bien, serán sanados Y on se pregare Simplemente una mirada Aleluya ¿Está bien precioso? Voy a predicar Le dijo Moisés Fayons se penderer. À serpiente de Pendant que serpent le monde a a serpent de rien. Si, el, si ellos miren al serpiente de bronze y a guéri. sanados Mais la question que je me la pose que yo hago, Pour qui ça encore une fois otra vez, Pour que Faut Dieu obligé d'utiliser un serpent Pour permettre que Lorsque serpent brûle le monde Les serpent pinte, de rien Quand ellos miren serpiente de bronze y a guéri. Par là que les le Symbole qui se serpent pues, alléluia, est que tienen, alléluia, symbolo, que es Le symbole, pas un serpent brûlant, mais son serpent symbole de eux no es non es serpiente serpent de la bronce. Parce que yo même qu'on guérison de Dieu. reconnaissent que la provient de Dieu. qui ça yo, papa, un symbole, ça, comme ton serpent. No toman el, el, el, el Parce que ces serpientes un venin mortel Les serpents pas de Est-ce que je parle à quelqu'un Les serpents ou les tuer. Et te Mais lorsqu'on garde ces à la vie. Se bronce, Voilà pourquoi dans le livre de, de Jean chapitre 3 La Bible 3, dit Jésus alors, fait cette déclaration Il dit même Jean Moïse ces dans le désert <truits> en el, en el, Il el faut que le fils de l'homme enlevé. Pues Sous le roi de Golgotha. Golgotha. Afin que tout le monde qui garde elle. Il va dire la vie. A... Est-ce que je parle à quelqu'un Est-ce que je parle à quelqu'un que quelqu que Écoutez bien, mes bienvenue. C'est bon ça lui représenter le péché. C'est bon ça lui représenter les démons. Lorsqu'on quittait, c'est bon ça entrer dans si ne pas garder l'image de Christ il impossible pour guérir lorsque c'est pour sa à il va pour vivre à mais ce que j'aime avec ce texte apôtre, lorsque ce texte, pour qui ça Dieu pas dit Moïse m'a tué serpent. Pour qu'Élie ait dit c'est Mais Il faut tué serpent. Nom est bon, toujours là. Que mais si vous avez le regard fixé vers le serpent, de si mire, mire, les Même si serpent est, c est, ponte, c est, c est ponte, à Ou à continuer vivre. est-ce que je parle à quelqu'un? Ça a toujours existé, mais qui existe, et c'est pas si regarde vers lui-même, même si c'est pas ça dit, qui c'est c'est c'est là, c'est pas pas bien la vie. Je serpent pas lorsqu'elle m'a quand ou pas mourir automatiquement. Alleluia, no automatiquement. il y a C'est le venin. Voilà pourquoi. Lorsqu'on voyons-moi passer. On un, mens, année a passé. un passe, trois années on pas gagné. On dit ok, pas de problème. continuer, en toi il y a le venin. Est-ce est que je parle à Samson? Que... Fable, y a. La première à fois, il pour prendre toujours des forces. Malgré le péché, ou toujours des forces. La deuxième fois, ils À fait même péché, ou toujours des fois, fait même péché, ou toujours des forces. quatrième fois, des forces. la force. Et la septième fois, ils la la la Bible dit Samson toujours couché avec Dalila. La Biblia dice que Samson él se acostaba siempre con Dalila. Siempre iba a acostarse con prostitutas. Parce qu'elle conforce dans le Porque tenía una fuerza en él. Y a chaque fois Y cada vez que iba a acostarse con prostitutas. La Biblia dice: que que los filisteos vinieron para matarlo. Aleluya, Dalila Aleluya. lo marraba. Cuando se levantaba rompía todas las todas todas las cuerdas. Porque tenía fuerza. Il sortit la première fois. Alléluia, la première Mais deuxième fois. La seconde Il est à coucher à ne depuis la première fois qu'on venait qui est Est-ce qu'on qu a, a parlé avec eux Deuxième fois, lorsque prendre La seconde fois que vino a buscarlo. de Troisième fois même La Quatrième fois même gens. Cinquième fois même Jusqu'à septième fois Hasta la et che est-ce que c'est les mêmes joues force allait. Allait. Allait. Fuer, la le premier, premier, le, le premier le le le Quand à poquito a chaque fois tomber nos péchés ou prier ou dit bon dieu m'a là-dedans on a la ou retourner la dalle encore ou c'est peut-être son dernier fois Alléluia. ou pas seigneur. pas jamais comme la dernière fois. Voilà pourquoi. pourquoi. En pile nous, nous. Nous chita là. Nous sentons Et ahí, nous nous. Parce que la porte d'entrée des serpents. Porque la pueden entrar, aleluya. De est serpiente, de serpiente al dios es despejado. la santidad divina. Porque lo llamamos sanidad divina. Il faut ce qui en Tenemos que mirar al, al, al, al serpiente que está arriba! ¿Pero por qué sabio Porque es simplemente, aleluya, una mirada, curió de un veneno. Aleluya, un veneno. En el mundo espiritual, dios, le significa estado del cuerpo. Alléluia, le monde spirituel, les yeux signifient la Bible dit aussi longtemps, la ventana Alléluia, la, ventaja, alléluia de, de, de, la ventana de los cielos. la Bible dit aussi longtemps, c'est la ça de la la Bible dit, la vitesse de la vitesse de la vitesse de la est de la moi qui la mm -hmm. va garder, c'est mm -hmm. qui est Déjame, alléluia, la dice, mm -hmm. que tu mires, dire, la la le de de de ton corps, chapitre, le 3, chapitre 3, le verset 18 il dit nous tous qui, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir oscure la gloire du Seigneur nous sommes transformés en regardant nous sommes transformés nous sommes transformés en la même image la que nous sommes La en la même image. donc En regardant à la, à la mirada, nous impactés, impactés et puis nous transformés, transformés nous venons de même image. Alléluia, la même image. Comme par l'esprit comme par le Seigneur l'esprit. Alléluia Alléluia comment comment alléluia del, del, del, del Seigneur y el Espíritu. Écoutez bien mes bénéfices. Mes côtés, mes amis. Lorsque nous avons besoin de la santé divine, la oui, santé, ce n'est pas une santé qui vient de la comprimée, ce n'est pas une santé qui vient de la c'est mais une santé qui vient de Dieu. Une santé qui vient de serpents de bronze Mais maintenant, qui santé, serpents de Guerre. Pues allé lui, que ça, que ça nous provient, que bolt Alléluia, la serpiente de bronze possède. Qui sentez le gain? Que, que salut possède? Serpent bon de la une première santé le gain. La, la serpiente de bronze est la première salute que tu poses. C'est la sainteté. Est-ce la santé. Merci pour toi mon dit amen. Ah, pour les personnes qui dit Amen C'est de, de bronze, santé La première, santé. C'est la sainteté. la, la, la, Saint la Lorsqu'on regarde Christ, a Christ on regarde de qui s'allier. Alléluia! Observez ce que est. besoin de santé. Quand on de Christ. Alléluia! Nous, et nous de, on Christ. pas prier pour, Alléluia, prier pour Mais on sait parce que Christ le sait. Est-ce que je parle à quelqu'un Si vous priez pour que saint-été Ou pour que saint-été Mais lorsque vous gardez La gloire de Dieu qui nous la vu Lorsqu'on garde Cet esprit qui nous la vu Son personnage qui est sans péché Vous dites moi-même Tout sur sans péché C'est l'être Que vous sentez cette Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en vérité ma vie, ma fête, en venez, mes amables, en mes frères et ça. si divina, que vous voulez avoir santé divine si qu'il une santé divine une vie de, sainteté, de parce que le serpent brûlant. c'est le péché c'est le péché quand il entre il vient ce soir Noche, Ma prière ce soir Ma prière ce de qui rend nous malade dans un homme, qui rend malade l'esprit qui rend nous tu, malade dans corps en corps en regardant le serpent Que qui disparu que, que que manette, no ne se dans le nom de, dans dans de, de Jésus, Dans le nom de dans dans Jésus. De Jesus. Et que je me pose. Ah, me la que me Pour qui ça, bon Dieu obligé font serpent. Pourquoi Et c'est là l'image de Christ. de Christ Jésus-Christ fait le tour pour nous même nous qu'à délivrer de malédiction. Alléluia, jésus-Christ le faisait voler malédiction pour que vous commenciez à Jésus-Christ fait le tourner péché pour nous qu'à délivrer des péchés. Dieu le hizo convertir en péché pour nous serpent et de péché. Alléluia. Pourquoi serpiente avec serpiente, serpiente, serpiente? Alléluia. y a regardez le serpent de Ré. Lorsque vous regardez le serpent de Ré. Lorsque vous regardez serpiente serpent de Ré. L'évier. Alléluia. Tous les venus. Lorsque vous regardez de, serpiente de bronze. libre, de la de Transfert. Alléluia. Comment c'est pour être transféré? chapitre 3, En Galates, chapitre 3 La Bible dit Jésus tournait malédiction. La Bible dit que Jésus bon pour qu'à nous des de la malédiction. des chapitre 9 en verset 8 Il dit Jésus 8. se fait pauvre. Alléluia. Jésus bon pour riche. Ay, que de rico. Déco, dis, chapitre 5 verset Il dit Jésus fait le péché. Jesus capable de délivrer de la mort du péché et de la mort le, le, le Jésus-Christ a devenu un serpent pour qu'à délivrer des serpents pour serpent mais il y a une différence de un serpent ce soir de serpent. je prophétise ta vie prof... que serpent, hein, un serpent de réunion les retire toutes véné qui en dents qui m'ont Lorsqu'on malade, on regarde à la croix. C'est même que Moïse est élevé, c'est pendant le désert. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que tout le monde qui garde, il la vie. À chaque fois que tu malade dans l'amour à chaque fois que tu malade dans l'esprit, laisse Alléluia. Lorsqu'on sentit malade dans le corps, c'est de regarder les serpents de c'est de regarder la crucifixion de Jésus, c'est de regarder la croix. Oh, gloire à Jésus. Parfois mon péché entre dans la vie et Nous, seul pécan, nous vie. Le Malgré le Malgré potex, tout son fait où que tu as, Péché est. était à quoi vous venez Ou prier péché à Bablé sortir? Fils, Fils spirituel ou malade ah, tu as, tu es Ou, ou intercéder péché à toujours? Si là, là. là, là, là, là, là, là. spirituel vous chers vrai Mais au malade Mais ce soir je viens de vous dire, dire Fixé La Bible dit dans le livre de Somme La Bible le Quand on tourne le regard vers lui On, on elle, est rayonné des jours que tout le monde sorte là-dedans. que que tout le monde qui tout là mais que tout là le serpent la maladie dans l'esprit, toute maladie toute maladie dans l'esprit, toute maladie dans le corps. Il y a tout so, j'aime au cours des prédications. Je ne pas prier même j'aime en la il 30... y a des qui viennent en Capsotina Il y a qui des Hay, muchas, hay personas hace tiempo que son enfermos espiritualmente toda enfermedad que tienes en lo físico proviene de lo espíritu mis amados hermanos hubo un hombre que se llamaba Aleluya Había construido, aleluya, una villa que se llamaba Sion aux en Estados Unidos. Señor, Dios Dios Era un hombre de Dios que Dios había usado en de una, una, una dimensión extraordinaria. Un palabra muy fuerte. Le que un cristiano murió con una enfermedad. Le, de salud. Le, de, salud. Le de salud. sobre tu salud. De tu salvación. De avec une si con... de a lui, a tu de tu, tu salut? Parce que beaucoup de maladies que nous gagnons. Parce que que nous pas seulement parce qu'on fait un mauvais traitement de corps. Ce no simplement pas seulement parce que nous un environnement qui va adapter avec corps. No seulement que... Mais que nous Il y a de maladies que nous gagnons. C'est après. un, un les personnes qui peuvent avoir subit victimes femme de nuit, mari de, a a de, a de personas, a avec nuit, Les eh, personnes qui toujours fait d'infection. Ces personne toujours des victimes esprit le des de des personnes qui ont toujours personnes des personnes qui des personnes des personnes qui sont des personnes qui sont personnes, de personnes Pour qui sont des qui ça parce que Provient du monde spirituel. Parce que toutes les choses proviennent du monde spirituel. Si vous êtes comme ça, soyez... Si vous êtes comme ça... bon que Dieu libère au ce spirit... Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus... Dans le nom un secret. Jésus... Dans le nom puissant de Jésus... Mais bon, il y a un secret. Vous avez que savoir que tu es un esprit habité dans un corps. Alléluia, dans un corps.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 ça qui a passé dans le monde spirituel la plus importance. Ça qui passe dans le monde spirituel. a passé dans, le monde que que passe dans le monde physique. Par exemple, lorsque vous va dormir, ça où est dans la soirée. Ce la noche, les 100% important que ce soit dans la journée. 100%, 100 important que c'est le de la ah, si, si, si, si. est-ce que je, mal je parle à quelqu'un que de... mal dormi ou pas son mauvais si jour c'est ça que fait dans la soirée cette un journée où tout gâté. Alléluia, colère. Parce que le fait Parce Et va Simplement dit préposer. Alors fonctionner puisque m'a continuer à fonctionner, je vais positionner mon et esprit. esprit, et me vais positionner esprit le travail ah, pour le faire. Lorsqu'on prend le dormir, vous esprit positionner comme ton sentinelle, comme ton sentinelle. même si comme a préposer, mon esprit est, esprit est en prière, et ça fait pas faire au je parler parce que comme bagaille qui se passe de la soirée moi le faire je m'en la fois où on le fait, ou pas qu'on ne peut qu'il mais on le fait, où on parle là, où on le fait, où on prie, parce que la même atmosphère au-delà de la, la soirée, c'est à faire qu'on s'ouvre comme bonne journée, planifier une bonne soirée, là où on dormit, tout à positionner comme étant et vous levez, vous levez, vous levez, vous levez, vous levez, quantique levez, vous levez, vous levez, vous levez, vous levez, vous levez, vous lever, me lever. vous levez, vous levez, vous levez, vous c'est la soirée, je suis adorateur. C'est la soirée, je suis adorateur. Les soirs, je suis intercesseur. C'est la soirée, je suis adorateur. Toi, on dit, c'est la soirée, je suis adorateur. C'est la soirée, je suis intercesseur. Gloria à sa source. Pasteur. Pasteur, il y a un bagage que vous devez connaître. Le bagage est le fruit du travail et le soir. Elle Parce a qu'elle voulait. manger ici. moi. Elle est Elle est Elle a là, que vous le qui l vous personnage son, qui, heureuse qui, heureuse une une qui un personnage qui dit, mais là re lui dit non. Et la robe lui non. tu Au lieu de faire dans le sommeil. Son esprit est robuste. L'esprit discipliné. Gloria à Jésus. Abakouk, tu, je tiens à mon poste. Moi aussi, t'as un poste, moi. Ce que l'éternel me dirait, lo que, lo que me, me dirai ça veut dire toute la nuit, même si Abakouk a dormi, il même si le sou lugar, souk a dormi, il n'a pas même si on a dormi, il faut que l'on dormi, il faut que l'on il faut que l'on même si la m'a dormi, même sous à mon poste. Lorsqu'on démon vient pour l'attaquer, son ami, et Quelles sont sentinelles? Parce qu'elles ne sentinelle. No nous laisse de lever nous la nuit? Nous ne nous, nous savons pour pour qui. pas Nous prenons le téléphone, nous nous chargeons qui a un problème, et puis l'évole à nous dormir, et puis je dis mon fils, priez, priez, vous-même fous lévez, et commencer à prier Chaye des bras de gare, les zékepéhéda, par les tekabaya, l'endèche à taille, rat Oh Shama, mi alma ti alora, Gloria Kassos, di avec moi. Diga feeding... conmigo son sentinelle. santinella. Dime son sang santinella. à Jésus. Wow. Gracias Espíritu Santo. Wow. Wow. Gracias Jésus. Assoyez. Esta noche. Ma prière. à orar. C'est que tout le monde. J'espère que tous qui Ça fait longtemps pas qu'à faire 5 minutes de prier. prier ne pas qui est entré dans la vie de prier. En ça fait longtemps on a toute saleté. A, en la sucienza, on a impudicité. en, en imprudence. une, qui me remet. Sabe, une des que me gusta. même si venez en petit, même si c'est tout le c'est même si sont n'est un gros serpent, un monde mon qui est toujours péché c'est quand, quand ils c'est un avec quand une fille mentiroso. Soy un sumo o quê? Um sumo que raia mun fase. É una persona que envia la frustración. Un que cola fácil. É una persona que se llena de corações. Un veneno la viene son veneno en tu vida. Malado, estás enfermo. Gloria a Jesús. Nimporte bagay. Cualquier cosita. Ataquebe mun nan cœur. Ya obtienes agente tu corazón. Mal, estás enfermo nécessite salut et à vers le pour que Il va seulement avec un fils péché si ça mout possède problèmes malade si vous l'avez passé vous voulez la bien bien Généralement, ça n'a péché, c'est à tomber. Généralement, quand on dit alléluia, que c'est si un affaire. Même rire ou rire son maître, c'est hypocrisie. C'est un hypocrisie. Alléluia, c'est un la colère rapide, Salut des mouns sont venus Convoités par que les mouns sont venus Assoyez la à bout bourgueries dans le nom. nom Et, et prophétisez santé divine dans la vie santé divine dans la vie Prophétisez santé divine dans la vie Dans le nom de Jésus Et ce qu'à nous recevoir cette fois cette la recevable. La recevable. La recevable. La recevable. La recevable. La recevable. La recevable. Qui pour le sortir Non seulement vous devez garder le sang Mais pour pour sortir alléluia que le feu du Saint-Esprit entre dans la vie La Bible dit que la Bible de bois pour capable faire du feu. Et la Bible dit pendant qu'elle prend un boyeau, il prend un serpent qui dans le boyeau. Et il pas là. Et pendant que s'est pas là, tout le monde qui dit Paul va le mourir parce que y qu qu qu a un serpent qui mordille. Mais écoutez bien, apôtre. Comment pour me faire prendre un serpent pour un bois Comment wow. Vous ton pas serpent avec un bois pas même nature. Arbre, comment apôtre Paul un serpent pour un bois Alléluia, c'est pas qui compte changer nature à en, en forme bois et si le feu si no est difficile pour être sur ces parce que la, que, que la bible dit la apôtres de Paul bois au on a non, du le pape, est le feu. pas les le parce que c'est pas avec quoi et foncelle Alors, que Qu est il avantage vie laissez bon son mauvais avantage voie de pour distinguer Il sont moi voir la voie de Dieu. Laissez-moi la voie de Les Laissez-moi Les la voie de la voie de Dieu. laissez Hay que Il y a des qui en vie Il vida, finir bois. en forme de madera, Mais en bois. Mais le bois une Et lorsque Le feu du se C'est lui pour le faire mon le parler Est-ce que je parle à quelqu'un et la Bible dit, prenez l'apôtre Paul, mettez-le au du feu Ils ont changé vraie nature. Ils ont en a Lorsque le feu du Saint-Esprit dans la vie avec une image maquillée, qui vient dans la vie avec une image maquillée, qui vient à dans vraie nature Voilà pourquoi je déclare que le feu du Saint-Esprit Il entrer dans la vie. C'est pas, serpiente. Qui te a entourage, Que c'est -tou -tou pas, Qui t'est fini en forme en qu Il qui fini en forme de cadeau. lorsqu'elle finit, distinguer ce que Parce qu'il y a des mots, Il y a des mots. Le, a, le hacen un regalo así altamente y ese, y ese regalo está maquillado No, es que no reconoce que es un serpiente a, yo conciso, yo, yo No saben que es una ventaja no, Cada uno que está aquí De o de donc dans la vie un dans vie Il y a beaucoup de ce soir Il y a une seule chose à faire Le serpent Le serpent de bronze. Tú sabes el veneno que tienes. Gloria a Jesús. Aprovechamos la presencia de Dios. la presencia de Dios. la presencia de Dios. la presencia de Dios. la presencia de la presencia de la la palabra. la La paola, ¿Puedes aplaudir la palabra esta noche? La, la palabra. Aplaudir la, la palabra. Aplaudir la, la palabra. Aplaudir la, la palabra. Es un momento especial. Un momento especial. Un momento especial. Un momento especial. Toda serpiente. Aleluya, que emite veneno en tus vidas. Aleluya, vamos a destruirlos en el nombre de Jesús. Están listos para destruirlos. Parece que no están listos todavía. Están listos para destruirlos. Aleluya, el hombre. Est-ce qu'on peut vous détruire? Est Est-ce qu'on peut vous détruire? Nous vous donnons. Nous vous donnons. Pensez avec nous, venez. Pensez avec nous, venez. Pensez avec nous, venez. Pensez avec nous, venez. non Allez sur allez Dieu est On va penser avec le que la ciblée qui permet de santé divine. penser avec le que dans le est la santé divine. Et on va lever voix pour prier dans le nom de Jésus. On va le lever voix pour prier dans le nom de Jésus. On va à à haute voix, voix. Nous voulons sentir que l'atmosphère s'assoit pour faire la bonne côte. Alors, sentir, El Atmosphère sentir pour faire la bonne côte. Pour En atmosphère, attaquer prier contre cette dernière fois pour le nom de Jésus allez veux monde va à marie vénère. Pensez à qu venir que nous prier dans le nom de Jésus prier Jesus. dans le nom de Jésus vous dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus levez des voix qui est en Je voulais être un des voix qui a prié pour venir. Sous dictée par Paul, mon Dieu, son inspiré homme de Dieu. Je veux écouter, Alléluia, si vous avez dicté la parole qui a été inspiré. Bonne santé divine qui a été lâchée à soi. A une santé divine. Santé divine qui a ciel va caer dans et vous priez avec tout cœur. Pour venez à ce a de espace, levez-vous à prier en pleine teneur. vous allez, allez, allez, allez, allez, allez, et vous allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, après un tel enseignement, après un tel enseignement, tel enseignement, priez à revoir, l allez venez, mettez pieds sous le nom de Jésus, <rire> Jésus. levez-vous à prier. Levez-vous le à prier. Ah, C'est pas moi pour aller tout ça pour prier Ciblez le venait la voie à ah, Ciblez Cible pour pas avancer à soi. Allez, il y a ah, ah, le nom de Jésus de Jésus de Tu pourras correspondre avec le nom de Jésus Levez-vous en prier. levez-vous prier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 Esprit lesbien la brise à soi Esprit simple la brise à soi Esprit lesbien la à soi Esprit homosexuel abuse à soi Esprit de colère Est-ce qu'on a prié à soi les vous à les levez-vous à de les vous pour les briser au la au briser au briser au briser au briser au briser la présence de My God. Alleluia, My God. Dios. My God. Dios. La présence de la présence de la puissance de Dios la puissance de Dieu présence la de, de tu... la présence que la présence de de la présence de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 est-ce Est que nous pourrons asseoir? Asseoir nous pourrons faire des déclarations noche, de Pour nous briser tout le vieux esprit Qui permettent notre vie nous pas en santé que que vies, nous Et dans ce nous allons en apprendre ça Même maladies naturelles que nous avons de ça Ça nous prend comme qualité. Alléluia, que nous en Ça nous prend comme défaut. Monde, comme Mais c'est maladie spirituelle <laughs> l'esprit. Il y a un monde qui sorti. qui Avant elle est toujours en colère. En, en, en Venez devant. Venga Porque el hombre de Dios nos acaba de decir La colère el, el coraje, el enojo C'est un mal por la colère, La va affecter Si te entras en enojo, te va c'est des choses qui dit que Moïse te tenter, quand, Parce qu en viol... Après, est un espí... colère Porque y a un esprit de colère. il a une colère que tu c'est les grands de, de le la vie la vie contrôler la vie de je mets Alléluia. C'est la -ce en fait, Alléluia. Bon, tel enseignement comme ça, faut nous prier. Si préparez nous après esprit <laughs> colère, nous pour attaquer un esprit, par exemple serpent qui toujours a le monde dedans. Et Alléluia, tel enseignement comme ça, nous bagage, va faire prier ça, Alléluia, si no, podemos, eh, dejar, parce sont vraiment important. Son importantes. Levez les Levez les Abliez-nous pas venir là pour l'homme de Dieu à toucher nous no que de Mais nous venez parce que nous voulons retirer ça. Nous venons parce que nous voulons retirer Vanessa nous venons pour que nous voulons retirer bagaille, Il y a un bagaille, qui y a un péché à a mes mains sur eux, lo mes mains sur eux, mains, sur eux. sur la vie au collier. Le levez levez-vous, levez-vous, levez-vous. Levez-vous. Priez sur la vie. Priez sur la vie. Priez sur la vie. Priez sur la vie. Alléluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Prie pour y'a, prie de Dieu par le Saint-Esprit. Oui. Ah, -Saint. La Bible dit l'Esprit moi car il m'a ouvert, pour apporter une bonne nouvelle au pauvre, pour, pauvres. Une bonne, une bonne, une pour guérir pour ceux la qui la ont, ont le cœur brisé et pour proclamer au captif la délivrance. Pour proclamer au captif la délivrance. Je un particulier téléphone. Moi, de moi, t'éclaire. Moi, moi, t'éclaire. Moi, moi, Moi, Moi, Moi, moi mordu au nom de Jésus, moi mordu au nom de Jésus, moi mordu au nom de Jésus, l'esprit de colère, moi mordu au nom de Jésus, moi mordu au nom de Jésus, moi mordu au nom de Jésus, l'esprit de colère, moi mordu au nom de Jésus, moi mordu au nom de Jésus, l'esprit de colère, moi têtu au nom de Jésus, moi têtu au nom de Jésus nom de Jésus. L'esprit de colère. Moi te nom de Jésus. de L'esprit de colère. de L'esprit de colère. nom de Jésus. Laisse-moi de colère. Moi détue au nom de Jésus. Laisse-moi de colère. Moi au nom de Jésus. Reçois le feu du Saint-Esprit. laisse de colère. Moi détue au nom de Jésus. Moi détue au nom de Jésus. Moi détue au nom de, de, <aras> de, de Jésus. Reçois le feu du Saint-Esprit. L'esprit Le Le Le de colère, l'esprit Le de colère. Moi, tais au nom de Jésus. Moi, tais-toi au nom de Jésus. Moi, tais-toi au nom de Jésus. Le feu de Jésus. Alléluia. Power. Alleluia. L'esprit de colère. Moi, tais au nom de Jésus. Moi, tais au nom de Jésus. Moi, tais au nom de moi, t'es tu au nom de Jésus. Moi, t'es tu au nom de Jésus. Moi, t'es tu au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un peu de chemin. Je m'avance. Je m'avance. L'esprit de colère. L'esprit de colère. L'esprit de colère. Je m'étais tu au nom de Jésus. Je m'étais tu au nom de Jésus. Je m'étais tu au nom de Jésus. Alléluia acclamez la présence de Dieu acclamez la présence de Dieu acclamez la présence de Dieu de, la présence de Dieu levez vous maintenant. Maintenant. maintenant maintenant tout le monde sousdicté par all Homme de Dieu, de de Dieu. alléluia alléluia um, je souhaite l'Esprit qui de la nuit pasteur, vous mettez quoi à de depuis qu'on a habitué l'Esprit à coucher dans l'homme. tu l'Esprit avancez là salam esprit mari de lui oh mes amis homme de Dieu Esprit Marie de nuit. On de voix, on voix. Esprit Marie de nuit. Esprit Marie de nuit. Esprit Marie de nuit. Esprit Marie de nuit. Esprit Marie de nuit. Moi prends au même. Moi prends au a même. Par le Saint Esprit. Par le Saint Esprit. Moi détruis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi, détruit au nom de Jésus. Dis, esprit mari de nuit. Esprit femme de nuit. Assois. C'est dernier rayon. Rayon finit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tu fais, tu fais, tu fais. Tu fais, tu fais. Tu fais, tu fais. Tu fais, tu fais. du feu. Râler du feu. Râler du feu. du feu. Ralève du feu! Ralève du feu! le feu! feu! le feu! du feu! le feu! du feu! Ralève le feu! feu! feu! feu! feu! feu! feu! feu! feu! feu! feu! feu! Soyez, moi prie, je détruire. Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Jésus Au est monté dans l'esprit avec le moon. L'homme de Dieu à homme de Dieu a été Le Saint-Esprit lui a, a Le saint et saint C'est pas ça, c'est de l'Esprit qui Témoignons. Les démons sont enceintes. Son il a Et Et sous base parole de la tu as pensé par le Saint-Esprit avais dit que tu vas par, non, on par le saint pues oui. tu te par le Saint-Esprit Et on par Et aussi par le Ça veut dire que tu es dans en guerre parce que le monde c'est le monde de l'esprit. Parce que le monde est le monde de l'esprit. Ça fois des fois même on ne mon pas avancer. y a Il a la la base de la parole de Dieu. sous la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 Je que soit mauvais esprit, fête que suite. mauvais esprit, de fête le de le prosa de rebecca le secours à consommer le saint Esprit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 Merci le fuego récipe la merci nous perdions no, nous oublier que possible pour nous pas jamais qui prêchent comme ça en possible tellement pour prêcher. Para prédicar, a mais c'est une opportunité que nous ne Est-ce que nous pouvons pour tout le monde qui sont dans le Le feu du Saint-Esprit est là. Est-ce que nous voyons ça? Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit Saint est là. Est-ce que nous voyons ça? Il faut que de l'Esprit de Saint-Esprit il y a la puissance. Dans Swaveyone, swaveyone, swaveyone, swaveyone, le feu. Bonsoir, le feu. Le feu, tu Le feu, tu sais. Le feu, tu Le feu, tu tu Le feu, tu Le feu, tu Le feu, Le feu, tu sais, Le feu, tu le, le, le feu, le le frère, tu froid, sais, Le feu, feu, est-ce qu'on peut applaudir la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut applaudir la présence de Dieu? dans la présence de Dieu. vire pour moi, s'il te plaît. Virel pour moi, s'il te plaît. Virel pour moi, s'il te plaît. La présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. vire pour moi, s'il te plaît. Reçois la présence du Saint-Esprit. Reçois la plénitude du Saint-Esprit. Yes! yes. in the name of Jesus.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 son action, son action, son action, son son action, son la son il en a un point de nom de Jésus. Un point de compte. Un point de compte. Un point de compte. Un point de compte. Un point de le feu tu cessez le feu flogue du le feu du cessez-moi, le feu du cessez-moi, le feu du cessez le feu du cessez-moi, le feu le feu du cessez le le feu le feu le le le le le le le prophète à la bien dit à qui je la à la santé la la la sanidad divine. Moins bon accès pour maintenant au côté. Que pour mal. Te dio Chaque qui, se qui de te cousse maintenant. personne qui est qu'il y Maintenant, maintenant soufflé. sanidad. Ahora mismo. Ahora mismo. Et pour que quisse maintenant. Si tu de passe à delante Maintenant. sommes des nous sommes en classe Nous déclarons la classe. nous déclarons en l'église l'atmosphère est ouverte pour la cage oh est-ce là qui va la sanité prends même recevez la sanité reçois recevez reçois recevez reçois mettez votre malade là mais toi tu as la tu malade là mais mon que malade là eh Cognac, même. Oui, maladie. Esprit de Esprit de déclaration. Fouera. Now. Now. Now. Fuera Now. Fuera. Now. Fuera. Now. Fuera. Now. Fuera. Now. Now. Moi, un fuera Moi fuera fuera fuera pas pas de Jesus. Mettez-moi, mettez-moi Assoyez. moi déclaré Moi déclaré S'accueillir Il n'y a pas place dans le corps Assez-moi Ces dernières fois Esta última euh, vez la, no, cosa. Mother, mother, la, Re his, que tu en este Un mot sur le nom de Jésus. Un mot sur le de Jésus. Reçois la pénitude. Recipe la sanitaire. que tu as Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce Qu'est-ce que qui Mais Oui duve Reconda fresca che da rebosando la la Levez pour moi s'il te plaît Levez-la à elle Mademoiselle Copée, la le nom de Jésus. Copée. Copée. Copée. Comment il est L'église n'a jamais souhaité. Assoyez par le Saint-Esprit. Sou base à sa main assoyez. Vous convertissez déjà? la soeur ricata. La hermana ricata. L'égalité. Est-ce qu'une croix qui assoie l'a fini? Oh, oh, Quittez-le, quittez-le, quittez-le, quittez-le. esprit de là Now. Now. Esprit-pieds-là. Pieds-là. Cliquez-là. Pieds-là. cliquez in the là ça partir de la C'est le saint esprit partir de, de cette Applaudir parce qu'elle a eu le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Hey, yeah. Je l'appelle pour moi. Je l'appelle pour moi. assez as nier ta et ta courir bon dieu à il y a pour dans santé divine comme pas possible qui pourrait l'atteindre au nom de jésus et santé divine ça la beauté dans quatre coins monte ça une grâce qui est surnaturelle pour au nom de jésus maintenant ça vient sur toi maintenant maintenant maintenant Maintenant. Maintenant. En tant net, Toute maladie te joint la guérison. Il y a un mot qui va Est-ce qu'on peut applaudir la présence de Dieu? Est-ce que peut applaudir la présence de Dieu? <coughs> <Hey>! <coughs> C'est pour démoncourir. C'est pour démoncouer. Malade. Gardez, regardez, gardez, regardez. Assoyez à tout ça ma C'est sous basse enseignement. Yes. Mets mon souci, mets mon souci. Todo lo lo en tant que, que bat bat sentinelle, fait. Assoyez à ces dernières fois. Pour un bagarre privé Dans la famille ou pour un couille. Alléluia. Quand puissance capable de affecté Dieu à partir de la soirée sous base en soirée avec sur tout homme de dieu qui n'a salle à moins déclaré qu'on y a même qu'on puisse qui sortit en l'air oh my god qu'on qui va l'affecter chaque chemin qui la soirée la commence 1 2 3 4 5 6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 au nom de Jésus, si ouvre dans le monde spirituel, si ouvre dans le monde ouvre dans le monde spirituel, ouvre dans le monde ouvre dans le monde spirituel, ouvre dans le monde ouvre dans le monde spirituel, ouvre dans le monde spirituel, ouvre dans le monde spirituel. À cette nuit que soit façon, elle cette que passé pour nuit de cette nuit de cette passé. de Pour l'atteindre quelle que soit la façon Elle la manière, Elle passé. Que l'a prendre film. déclaré. Je déclare. Je suis un Je suis un Je ça. Si son monde qui est intelligent. On n'est pas ça. Accepter Jésus. On va pas quitter. Non? Non, on est pas comme ça. Avancer. Oui, oh. les Oh my God. <rire> wow Oui, comme bagaille possible. Oh my God. Commencez à clamer. Qui est mon homme qui vient? Sous-intelligence. Pas tellement yeah. oui. de l'eau. Ouais. Venez oui. ah, bon bon pour quoi? Sous-intelligence. Espace ça c'est pour lui. Quel que soit l'âge. Quel que soit le jour. Avancez devant. Avancez, cognac. Avancez, cognac. Avancez, cognac. Est-ce que vous avez deuxième Applaudis, applaudis, applaudis. Applaudis, mon Dieu. Est-ce que vous avez un peu salle salaire? My God! Wow! Est-ce que vous avez un troisième? Est-ce que vous avez un chef O que eu amo Tu sabes o que me gusta? Yangon le prophète l'a dit. Son inspiration divine. Son dictat spirituel. Son le L'idée d'une atmosphère que Dieu prend C'est comme ça va être Tout le monde personnes Mon mon troisième. Applaudissez vous Applaudis, applaudissez vous le Tout le monde qui a accepté Jésus. qui Bon Dieu, prépare un ministère de puissance pour eux. prépare un ministère de poder pour ellos. Je ne veux que tu perdes ce moment. Je ne veux que tu le tu Je vais deux minutes pour nous venir. Dejo, le, le pour moi, s'il te plaît. Salgue, salgue. Madame Galbouille avec, demoiselle là, un hein? monde qui veut accepter Jésus-Christ. La Bible dit. La Bible dit. Lucas 4. L'esprit du Seigneur est sur moi. Et l'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il a envoyé para Salvadores pour guérir ceux qui ont le cancer ou leurs cœurs. Et pour la proclamation au captif. La délivrance, la liberté. Je sens que il y a beaucoup de choses amarrées. Est-ce que nous joue à ce à toutes bagages à cassette On rompre. Par le Saint-Esprit par la puissance de Dieu par le, de... le sang de Jésus par sang, sang de Jésus maintenant regarde me, le le pendant que pendant à terre je mes so sur tête et puis bonjour Dieu et Dieu dit il a un, sobre su vida. un en en Les Les appel sur la ville. Un mais un en, en captivité. a un appel prophétique sur la ville. Donc nombre llamado en conscient de ça et est, de et est esto. tellement de ça. n'a enchaînés, pas avancer, mais en soi à La libérer de ça. Va être libre de à Jesus. le nom de, nom de Jésus il y a de mon Dieu qui dit moi écoute la voix de Dieu disant moi mon pasteur vraiment veillez sur lui Qu'elle pas soulever la sur c'est une amour qui est bon Dieu pour l'utiliser les. Cuisines. parce que c'est une de la personne que Dieu va utiliser l'Église en esta noche. mon besoin de qui a enchaîné ah, la pâle qui est ça Levez le bout s'il te plaît. Levante-la. Même le camper ou mettre Est-ce que nous sentons ce que vous faites là? Les sentis l'enchaîner, Mais en réalité c'est parce qu'elle sont qu appelle. Amen. Et c'est parce que t'es non chamado. Donc des fois on enchaîne, C'est parce que ennemi est ici si, ou là parce que l'ennemi ne se demande si tu es libre. Ce n'est pas des problèmes. Il va problème. Oh, des bon. problèmes. Oh, bon. Wow. Gardez-nous wow. la semence. <laughs> pasteur, pasteur. Est-ce qu'on peut imaginer. Tu peux imaginer. Mais le prophète a fait là, Le prophète a mis bien capable de dire. Les gens qui va convertir. C'est lui qui va convertir. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Ouais. Maintenant, levez-vous à fini. Levez-vous mon fini, s'il te plaît. Levez le monde fini. Maintenant. En ma, ma qualité, apôtre. Ma levez voile. Sur so, tout côté de la corps qui Qu y est enchaînée. Qui est lié routou, dans mon Dieu. A Noche, moi déclare dans de ma main sens, derecha, je sens l'esprit de Dieu de moi déclare qu'on y a même que, que tout ça qui est, est de moi délié au nom de Jésus de en nom de où de Jésus, soit Dieu sois libéré totalement c'est libre de de totalement. libre totalement. c'est libre libre libre libre libre libre La Bible dit La, dit, la Bible a faire Adam, il a besoin a besoin fait, fait il oui, a Eve, Eva, assoir, en noche, non sommeil, que a de Porque, mientras que está libre hay algo que sabe de ella. Ahora mismo, Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora ahora mismo, ahora ahora mismo, ahora ahora mismo, ahora ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, mettre le véli avance le, le main seigneur seigneur seigneur seigneur à soi à remet au mets tout vie je mets tout vie à soi pour tout moi au nom de jésus dis à tout ça, me te fais qui mal. La veine par le sang de Jésus. Accueille dans le royaume. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis à Tout alliance qui te fait sous la vie. brisé au nom de Jésus. Je brisé au nom de Jésus. Parce que me fait partie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis assoya. Assoya. Je fais partie qui oh s'est tout Au nom de Jésus, est-ce qu'une nous a une pour vous? frappez mon pif à l'église, vous recevoir un bagage. Frappez mon pif à recevoir un bagarre. s'en fout et fort de c'était samedi vini bonheur ni demain soir ni dimanche soir vini bonheur parce que je si reste même dans deux dernières soirs et ça qui était bon Dieu qui fait extraordinaire le fait dans la maison ici avancez rapide sous le va avancez rapide Póngase sobre sus pieds Vamos a despedir Mientras que tu depositas tu ofrenda Qu'est-ce qu'il bon Dieu béni Je crois aller, mais je vais laisser des demi fois seulement avec deux monde qui veulent dire que bon Dieu fait pour vous. Il y a plus de personne Ça bon Dieu fait pour durant deux soirées. L'église, bon Dieu bénit nous. Pierre, moi t'apprends des bon Dieu grâce, moi t'apprends des bon Dieu faveur. Pendant moi t'es vina, j'aime des Je Mon frère, vraiment vraiment triste. frère, mon Je mon frère, mon mon frère, mon mon frère, mon frère, je frère, mon mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, mon mon frère, pas même mon je comme si je suis force sur moi, une force sur la vie. Et puis, des fois, je fais une révélation, je suis toujours Et puis, hier soir, je me suis dormi. Je me suis fait une soupe, une soupe. Et puis, je me suis fait une soupe. Et puis, la soupe est tombée. Et puis, elle est tombée. Je me suis dit, je soupe ça à goût là, comment elle fait tomber? Je me suis dit, je ne vais pas tout faire mais moi je me suis seulement sans goût. Je suis dit que je n'avais pas Je suis dit dit dit me pas pas pas gagné, pour venez, pas marcher l'église. Et puis même quand il y a témoignage en pile, nous avons résisté, mais les pasteurs ont dit que nous sommes violents, moi sommes venus. Bon Dieu, je fais me révéler quand il y une fois, moi-même avec maman, avec nous. Nous avons perdu la vie. Depuis 4 heures du matin, nous avons perdu connaissance. Nous avons revenir à 8 heures du matin, ni moi-même, ni maman, ni tout le monde. Témoignage en pile, nous l'autre fois. But as God has said, I te do it. Yes, Santa Rosa. L'Eglise, we are going to be the We alors, je suis qu'à que seulement moi-même dans la famille pour le moment qui est chrétienne. n'y pas qu'à marier, je a pas qu'à avancer dans la vie, il y yo a un démon qui marie. Même si mon Dieu merci pendant la soirée, um, le Seigneur c'est ouvis de Marie. Hier soir, dans le moment que je suis tombé, le Seigneur parlait avec lui pour prier pour moi-même avec Sœur Jonas, avec Sœur Magdala. Hier soir, il priait pour moi et bon Dieu libéré de un démon qui dit que je suis marié depuis mon petit, depuis de mon bébé, de il achète dans mon maman. Et ça a toujours posé comme si un pile de qui est toujours arrivé dans la vie. Ou à dire que nous n'avons pas de pa chance, ou dit que c'est nous-mêmes qui avons de malchance. Même si di bon Dieu merci pour tout ce que le fait pour moi. Et des mois démon voulait faire pour moi et le marché comme si à terre pour me passer à vélo et moi libéré et ma fait volonté, bon Dieu, et l'a utilisé utiliser de la façon que elle là. Parce que, bon Dieu, il m'a toujours un instrument pour aller jusqu'à ce que bon Dieu retourne jusqu'à ce moment. Bon Dieu, bon Dieu béni Yes! Acclamez le Seigneur! L'Église, bon Dieu béni nous. Euh, pendant que derrière là, sommes même qui souffre de la maladie coeur moi m'a à l'hôpital et puis m'guien maladie non moi j'ai boule mal à l'hôpital m'étais deux fois à l'hôpital les monsieur oui dans faire l'opération pour m'alloperer docteur non faut que font dernier radiographie puis aussi il l'a toujours il a fait pas well et m'sentis boule là là la, la, la fait mal donc pendant que pédair là et puis tout et parce que là t'as dit tout gai de mon qui a en fait prophète prophète ken prophète a dit qu'il y a des gens qui ont des maladies que ils que c'est une maladie qui simple mais c'est une maladie surnaturelle donc pendant que péder là et puis tout pas je ta prier mais avancer donc moi j'ai des semaines là que m'a fait mal ta prier en me moi dit bon dieu suis pas d'accord parce que sans témoin, c'est pour m'adorer tout fait dans la vie. Donc, moi avancer devant là. Moi, c'est une vibration qui est entrée en dedans. Donc, moi, par contre, non, Jésus, moi, je souhaite que la maladie, que, est ni toute nette, tout net, en guérisse. Tout guérisse. Merci. Je dis, bon Dieu, merci pour santé divine. Amen. Et c'est le dernier, mon enfant, il a dernier, mon enfant. Bon Dieu, font bagaille pour les durant deux soirées. L'église, mon Dieu, ben nous Moi, je dis, Seigneur, merci pour grâce, pour amour, pour compassion. Et depuis les deux soirées de gloire, ça a commencé. Chaque mois, je viens à ma Seigneur, faire un bagaille tout neuf dans la vie. Tout ça, je demandé, dit, Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur, fais-moi grâce. Mais moi, je suis. Au début de Haïti, on a songé à recevoir, on recevoir cet esprit de Dieu. Mais l'invité en République dominicaine, à cause de l'invité de l'Aïti, ma... nous toujours fait, comme on a dit, ça. Et cet esprit-là, même avons venu un témoin. Nous avons fait tout ça pour nous prier, nous avons partagé ça avec, avec Sergeda, c'est nous-mêmes qui vivons ensemble. Je disons dis on ne sait que fait ça. Tout hier soir, on parle avec frère Nous disons que ça, on ne sait que fait ça si c'est si l'entourage moi qui cause moi pas à avancer dans l'évangile ou bien si c'était si c'est émotionnellement. Moi, je dis que ça, toute la matinée, je dis Seigneur, si c'est si l'entourage moi qui empêche moi dans l'évangile, soit écarté, étirer mon âge, l'entourage moi ou bien moi-même moi de mon âge. C'est pour ça, je dis toujours à faire. Mais chaque matin à le soir, je me dis Seigneur, pas quitter le soir rayée de gloire, fini. Son pas un bagaille tout neuf dans la vie mais toute ça c'est là au oui mais entourage et puis c'est pas de comportement sur des gains en haïti mais depuis l'offre dominicaine ou changer ça veut dire virer l'évangile là l'évangile a venu dans façon même papa ça c'est un mal les femmes niveau et ma république dominicaine parce que le comportement vient de changer nous toujours à faire blague avec papa me dit papa c'est pas ça non long côté ou pour forme côté. C'est comme ça, les formes côté, on dit oui, papa. Mais en soi, je me sens béni. Et je me sens bien en rêve. Après, je me suis tombé et je me suis senti comme si mon bagage était dans la ceinture. Oh my god, Appla... acclame le roi roi. Santé. Je suis béni, non, mon Dieu, pour ça, parce que tout le monde a fini dans la soirée de gloire. Je me dit, Seigneur, pas quitter la soirée de gloire, fini. Santé, pas et Seigneur, a été fait pour moi. Moi, je non pour ça que bon l'église. On nos Demain 6h30, je bonne heure. Je même lancer à nos gars, martinez Bon encore, purement prophétique. Dimanche encore, c'est toujours ce même lancé à viny bonheur. Demain soir, nous espérons lever pour tirer pour nous mettre plus chaises de plus pour gagner chance.